Alors, les, les, les formes de gouvernance qui sont inscrites dans, qui sont inscrites dans la logique des communs, euh, ce sont les formes de gouvernance euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui s'appuient ou qui, qui, qui prennent euh, pied sur euh, la participation, sur l'engagement des personnes et sur le, la participation des, des personnes concernées euh, à l'organisation de la manière dont on va résoudre un problème ensemble, de manière très, très générale. Donc ça va être aussi bien, ça, ça, ça peut prendre des formes extrêmement différentes, ça peut être aussi bien une assemblée qui va se réunir régulièrement et prendre des décisions collectives chaque, chaque semaine ou chaque, ou chaque mois par exemple, autour de... de la gestion de l'eau dans un village ou bien autour de la gestion d'une unité de, de production économique d'un magasin de distribution de, de, de fruits et légumes par exemple je pense à, à, à Seco là au, au, au Venezuela par exemple et donc on a euh, c'est euh, je pense que là où là où les formes, ces formes de gouvernance peuvent euh, jouer, dans la, jouer leur rôle ou, leur, ou contribuer à la, à la transition. Euh, C'est euh, euh, d'abord dans le fait d'intégrer de, de, euh, des valeurs qui sont euh, des valeurs de transformation de la société, des valeurs de transformation qui, qui euh, euh, font un continuum entre la, personne, euh, euh, entre la personne, le collectif et la société euh, d'une manière générale, et quand je dis d'une manière générale, ça veut dire non seulement la société aujourd'hui, mais aussi la société de, de, de, du futur, c'est-à-dire aussi les générations à venir. Et donc, je ne crois pas qu'il y, qu y ait des formes spécifiques qui... des formes spécifiques qui seraient des modèles définitifs pour faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'une variété, d'expérimenter euh, de, un certain nombre de choses. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des formes qui, qui ne marchent pas. Euh, la forme euh, dans laquelle il n'y a qu'une seule personne qui décide pour toutes les autres, bah, on sait que ça ne marche pas. Donc, euh, et que c'est pour nous pas du commun, tout simplement. Euh, euh, donc, euh, euh, d'une certaine façon, euh, euh, on va... Moi je vais, je vais avoir tendance plutôt à associer justement la question des communs et des formes de mise en commun, de gouvernance en commun euh, à la question de la transition, c'est-à-dire en fait en, en, en, en faisant un lien politique euh, direct et en se disant qu'il euh, n'y a pas euh, des formes de gouvernance des communs euh, qui seraient... Euh, qui seraient euh, une non liées à la transition, d'une certaine manière. Alors, euh, il y a des formes de, de gouvernance collective, bien entendu, euh, qui euh, ne s'inscrivent pas dans une logique de transition. Mais ces formes, de, pour moi, ces formes de gestion euh, collective ne sont, ne sont pas des communs dans la réalité. Et donc, euh, euh, d'une certaine manière... Je, je, je raccourcis un peu la question, mais euh, je pense que euh, euh, on ne peut pas parler de commun si, euh, si on ne parle pas de cet engagement, euh, dans la, cet engagement politique, et qui est pour moi celui de, de, de, de, qui s'inscrit dans une logique de transition. Alors, euh, moi, c'est intéressant comme question, parce que l'expérience que j'en ai... Euh, de titre individuel en tant qu'habitant du nord de Paris, euh, c'est que euh, dans, euh, dans notre société française, dans laquelle on a un État qui, est quand même, qui existe, qui est relativement fort, euh, on a une puissance publique qui est présente euh, et qui, a, euh, qui est composée de, de, de différents acteurs dans lesquels il va y avoir des élus, des des responsables ou des, des, des, des professionnels, des gens qui travaillent dans des services publics. Euh, la, la première réaction que j'ai rencontrée de la part de l'institution publique ou de la puissance publique, c'est euh, au fond euh, d'abord une sorte, de, une sorte de, de, de curiosité, une sorte de curiosité et, et, et, et éventuellement de méfiance euh, pour euh, savoir si euh, finalement euh, on est en train de de jouer sur les mêmes, dans le même bac à sable, ou bien si on est euh, autre chose, à côté. Euh, euh, et donc, euh, c'est certainement ça qui a été pour moi le, la première réaction. Et puis, euh, progressivement, euh, l'idée des communs euh, faisant son chemin, euh, la puissance publique a euh, euh, cherché à... Euh, euh, chercher à intégrer en fait euh, les communs, chercher à intégrer, euh, comme elle avait pu le faire avec euh, le secteur associatif, comme elle a pu le faire avec euh, d'autres euh, acteurs, euh, chercher à intégrer euh, ses, euh, ses idées, ces dispositifs à l'intérieur de son propre euh, schéma de pensée. Et euh, parfois ça marche, parfois ça marche pas, je, je dirais d'une certaine manière, mais euh, euh, on, est, euh, on est du coup... Euh, euh, on est face à une situation euh, qui est euh, dans laquelle il y a euh, d'une part euh, un, une tension, une certaine, une certaine concurrence qui se, qui se joue, en tout cas euh, euh, une véritable tension euh, qui est euh, probablement euh, liée au fait que... Euh, euh, derrière les communs, il y a une question qui est celle de la démocratie, celle du renouveau de la démocratie, de, de la participation, et, et donc qui a une mise en cause de la, de, du, du mode de décision euh, euh, euh, basé sur la, sur, la, sur la démocratie représentative. Euh, et donc euh, là, on, on a parfois cette... Euh, cette tension, voire euh, euh, des situations dans lesquelles la puissance publique va être euh, va s'opposer en fait, euh, au commun, va essayer soit de les récupérer, soit de les instrumentaliser, euh, soit de, euh, euh, de les combattre de manière assez frontale. On voit aujourd'hui par exemple dans les, dans les occupations euh, de, euh, de, de, de bâtiments publics ou de d'espaces de, euh, des, des espaces publics euh, euh, des stratégies aujourd'hui euh, dans lesquelles euh, bah, la puissance publique va euh, préoccuper, euh, va, va, va inventer son propre système d'occupation de l'espace euh, temporaire pour éviter euh, d'avoir à se confronter au fait qu'il puisse y avoir une occupation qui soit une occupation euh, peut-être plus citoyenne. Euh, on le voit par exemple à Paris, euh, dans lesquelles euh, de, on a plusieurs, euh, plusieurs exemples de situations dans lesquelles euh, euh, il y a une on construit une véritable stratégie de d'empêchement euh, de l'exercice euh, de, de, de l'exercice citoyen euh, qui prend euh, qui, qui peut quand il prend des formes euh, d'occupation d'espace public par exemple donc ça c'est ça c'est euh, une des une réaction on va dire enfin une direction dans laquelle peut, euh, les, la puissance publique peut réagir et puis et puis dans d'autres cas on va avoir euh, un travail en collaboration on va avoir euh, la recherche de de dispositifs euh, qui sont euh, euh, qui euh, essaye de réinventer des formes de participation citoyenne, qui essaye de réinventer une forme d'articulation entre euh, le, le, la, le, la puissance, l'appareillage la, le, enfin, le, de la puissance publique euh, et euh, les formes d'organisation citoyenne. Et ça peut donner, euh, là encore. Euh, j'ai des exemples en tête à Paris, pour montrer que les choses ne sont pas noires ou blanches, hein. euh, euh, on peut avoir euh, de la construction de politiques publiques qui vont intégrer, euh, le, le, intégrer la notion de commun, ou en tout cas intégrer des dispositifs de participation euh, dans lesquels on va retrouver la fabrication de commun. Moi, je crois que je crois que c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Euh, la façon, enfin, le fait de le faire évoluer, c'est euh, extrêmement important et euh, c'est un enjeu en face duquel on se, enfin, auquel on doit s'affronter euh, réellement. C'est un vrai défi pour euh, euh, non seulement pour les gens qui y réfléchissent ou qui expérimentent des, des communs, mais aussi pour d'autres mouvements, euh, d'autres organisations, d'autres mouvements sociaux. Euh, je, je pense que a euh, euh, C'est euh, presque un, un, gisement, euh, pour, euh, un gisement possible à exploiter pour notre euh, propre imaginaire politique euh, aujourd'hui, à mon avis. Euh, on a euh, bien sûr à, faire, euh, à réfléchir à, à la manière dont on peut faire euh, évoluer euh, l'appareillage institutionnel. D'un côté euh, les, les dispositifs de représentation, les dispositifs de participation, et ça il y a plein d'expériences, enfin, je, je pense qu'aujourd'hui c'est foisonnant et, et c'est extrêmement euh, intéressant. Euh, on a aussi à faire évoluer et à, et à explorer euh, la manière dont on considère le, le, le texte de loi, le texte de règlement, euh, c'est-à-dire le, le, la, la loi euh, euh, ou, le, ou le droit euh, en tant que tel comme, euh, comme objet... Euh, non seulement de, de, de créativité, c'est-à-dire qu'on doit certainement euh, euh, propos, enfin, être porteur de propositions, euh, d'une part, mais on doit aussi euh, être, euh, on, on peut le faire évoluer aussi à travers euh, l'exercice même du droit, c'est-à-dire le fait, et notamment euh, quelque chose qui est assez. Euh, qui a été travaillé depuis très longtemps, je pense à des mouvements pour les, pour les droits civiques aux états unis par exemple, le fait d'obtenir des jurisprudences qui reconnaissent le, le, le, le droit d'accès à un certain nombre de ressources qui doivent être des communs, quel que soit leur statut de, en, tant, en tant que propriété, moi je pense que ça c'est aussi un terrain sur lequel il y a une évolution à, à, à avoir. C'est une, une manière de faire changer les institutions, à travers, à travers l'évolution du droit. Euh, et, et, et ça fait partie de, de, de, de l'appareil. Et puis je pense qu'il y a une autre direction dans laquelle il faut absolument travailler, c'est change, le, le changement culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en France en particulier, on a une culture, euh, de l'appareil institutionnel, il a une culture qui est une culture basée sur... Euh, qu'on hérite de, de, de la période des Trente Glorieuses, de la période de l'après-guerre, qui, qui, qui, qui est la culture des ingénieurs, qui est une culture dans laquelle l'expert a une place prépondérante, dans laquelle on doit déléguer à l'élu qui est assisté de l'expert et de la science le, le, le fait de devoir décider. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on est... Enfin, on doit faire évoluer cette culture-là et on doit faire descendre de leur piédestal les experts et les élus pour que ils mettent les mains dans le cambouis avec nous et que, et que du coup on puisse faire un petit, peu, un petit peu évoluer les choses de ce point de vue-là. On est en train de prendre une initiative en, en Europe, on a eu on a une réunion il y a quelques, quelques semaines maintenant qu'on a appelée Commons Watch qui a consisté à faire se rassembler une trentaine de militants européens pour réfléchir à ce que pouvait être une assemblée des communs européennes. Et l'Assemblée des communes européennes telle qu'on l'imagine, c'est un processus de solidarité entre des commoners, c'est un processus d'élaboration de, de, de propositions politiques, et c'est aussi un, un, un processus dans lequel on se propose de rencontrer euh, d'inviter euh, les, euh, les élus d'inviter euh, les responsables et notamment les responsables européens euh, à, pour qu'on pour qu puisse mettre à, à l'ordre du jour un certain nombre de, de questions politiques avec eux et, et, et à les construire avec eux donc moi je pense que ce type de processus là c'est de nature à faire évoluer euh, les, de l'intérieur l'appareil étatique ou la, ou la puissance publique on voit par exemple en Italie aujourd'hui, à la suite de, du travail qui a été fait autour des réglementations pour la protection des communs en Italie, la mise en place d'une école des communs dont l'objet c'est précisément de faire travailler ensemble les différents agents publics qui sont donc confrontés à cette nouvelle outil de, de, démocratie, de démocratie locale et qui du coup euh, sont confrontés au fait de devoir faire travailler leur service avec ces habitants qui ont décidé de s'engager dans la ville. Et du coup ils, sont, ils ont besoin aujourd'hui de, de, de transformer leur, leur culture leur culture institutionnelle ou leur culture de métier, si on peut dire, de façon à ce que ça intègre le fait qu'aujourd'hui, les citoyens, on veut participer et qu'on estime être en droit de participer et que tout ça est parti à Bologne de la question des élus, de la question du maire d'une ville de gauche, donc d'une ville qui était historiquement inscrite dans une participation citoyenne, dans une culture de la participation citoyenne et qui s'interrogeait sur, sur la perte de cette participation, de, cette, de cet engagement de la part des citoyens et, et, et la manière de renouveler euh, l'engagement citoyen. Donc on voit qu'on euh, ne changera pas euh, le, le cadre institutionnel, on ne changera pas les institutions sans, sans changer euh, le, le, le, la focale qu'on porte sur la question du politique.